Cette bad news est sponsorisée par NordVPN, cœur sur eux. Un homme d'une quarantaine d'années a été vu en haut des toits, à Caen, en slob, torse poil, hop, tout nu, juste en slip, en train d'hurler, complètement bourré. Et du coup, les pompiers, ils ont dit bah les gens ont appelé les pompiers, les pompiers sont arrivés, ils ont dit, on, va, on va aller le, le descendre, on va aller l'aider ce monsieur avant qu'il lui arrive un truc. Et quand ils sont arrivés vers lui, il a sorti un couteau et il a attaqué les pompiers. Et un pompier dans, dans sa fuite est tombé. Il s'est brisé la jambe. L'homme a été euh, arrêté pour violence aggravée. Il, il a eu 500 euros de dommages et d'intérêts aux pompiers. Et on lui a interdit de porter une arme et les débits de boisson. Voilà. Ah, parce qu'il était bourré Complètement pété. Complètement bourré. Au point d'être sur les toits en slob avec un couteau à la main. quoi. Eh oui. Merci Christopher pour cette bad news. Euh, générique. Bah allez. Alors c'était pas sur les toits, c'était au bord d'une falaise. Ah, c'était au bord d'une falaise. Je savais que c'était au bord d'un truc. Ouais, donc pas des toits, mais falaise. Vous refaisez la bad news dans vos têtes, vous la remettez, vous retournez en arrière et chaque fois que je dis toi, vous dit, vous dites falaise. Ça donne à peu près ça. Un homme d'une quarantaine d'années a été vu en haut des falaises. Voilà. Maintenant, retournez en arrière et faites-le. Parce que Thomas va pas tous retaper en disant falaise. Ouais, c'est relou. Surtout qu'on comprend, on comprend l'idée. Voilà. Bon apprends à lire, mais. Non, je l'avais pas écrit, mais voilà. ouais. Manche, manche, cravate, lunettes, lunettes, lunettes, double lunettes, lunettes, lunettes, lunettes, lunettes, lunette, lunette bad news. Bad news vous est présenté par La rentrée en chanson. Ariel est triste, les vacances sont finies pour l'artiste. Quand Poitou est heureux, il part en vacances dans le Poitou. Pour lui, c'est le début des vacances. Quand pour nous, c'est le début de la rentrée. Ariel revient pour la rentrée et le reste de l'année. Vous le détestez, mais Pampoitou, vous l'avez aussi détesté. Après tout, ne serait-ce pas votre vie que vous détestez? Et en plus, la vie est encore plus détestable quand on se souvient des soucis de la rentrée. Certains nous disent nous aimer, mais eux, je pense qu'ils sont au chômage et n'ont pas le cafard de la rentrée. Bonne rentrée. Merci beaucoup, Ariel Bon retour dans l'émission, Ariel Tu nous avais un tout petit peu manqué, à nous, mais pas à tout le monde. J'ai vu beaucoup de commentaires sur euh, sur ça est, Ariel. Ça y est, les gens l'aiment. Ah, Les gens l'aiment de ouf. Ouais, il est où, Ariel, machin En fait, il est drôle, on a compris son humour, <rire> on sait où il va avec son acné. On a, com on a compris que c'était un gag qu'il mettait en place depuis des années, ses problèmes de peau... Ça... <rire> Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounet, c'est bagnous, Bagnos c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, on est une belle brochette de con, j'y tiens en fait, c'est vrai, on, on est vraiment là à la fois pour rire et à la fois pour se dire quelle planète de merde. Je vous rappelle que Bagnos c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Merci à Pampoitou de nous avoir aidé, d'avoir remplacé Ariel pendant tout l'été. Merci à toi, et merci aussi à Eleanor Jenkins pour avoir pensé le nouveau décor de Bad News. Alors, on n'a pas changé énormément de choses, mais on a fait du neuf avec du vieux, et on a surtout énormément de lumière, c'est un peu plus propre, etc., etc., etc. Merci beaucoup Eleanor, vous pouvez la trouver sur Instagram, c'est une photographe, c'est elle qui a fait euh, mes photos d'ailleurs, euh, donc euh, voilà, regardez ses photos, Voilà. et ben si vous voulez la contacter pour du travail, allez-y Ouais, c'est très joli ce qu'elle a fait. Bravo, hein. On est content hein. On est très content C'est très chouette. En plus, il y a une nouvelle caméra, donc c'est tout joli. Ah oui, c'est vrai. On a même une nouvelle image. Enfin, c'est la rentrée, quoi. Ouais, c'est la rentrée. C'est la rentrée. C'est waouh. Et tu sais, ce qui va se passer d'encore plus dingue, c'est que c'est en bref de. Vivian On ne pourrait pas rentrer sans lui. Tu vois ce que c'est qu'une Xantia Citroën Ah oui, ouais, ouais, c'est une Dolorane, mais encore plus moche. Oui, c'est ça, exactement. Et ben, il y a des gens dans l'Indre, qui rêvait d'avoir une BMW cabriolet. <rire> mais ils avaient une Citroën. Ils ont chopé des trucs de BMW pour les mettre dessus Bah... Ils se en sont fait arrêter par la police. Mais ça, c'est une Audi. Regarde, ils ont mis le logo. Ouais, mais c'est le logo Audi, c'est pas du tout BMW. Le, le logo BMW était à l'arrière. <rire> ils ont mis un logo Audi à l'avant du véhicule et un le BMW à l'arrière. D'accord. Mais si la police les a arrêtés, ce n'est pas. Bah oui, parce que t'as le droit de pimper ta voiture. Oui, euh... mais c'est parce que eux, ils voulaient un cabriolet. Oh non. Donc ils ont, ils ont découpé à la scie sauteuse la voiture pour enlever le toit. Mais tu n'as pas le droit. Parce que les voitures, elles sont fabriquées de <rire> manière, ouais. avec un truc de sécurité. Et donc un cabriolet, quand il est fabriqué, il est fabriqué pour avoir les protections à certains endroits. Eux, ils sont à la disqueuse. Mais n'empêche, de loin. Ouais, c'est bien fait, hein. C'est bien, bien fait, fait, hein. Ouais, tu sens qu'ils ont mis la, le petit caoutchouc pour empêcher de se couper sur le, le métal. Euh... Non, ça a été bien fait. Mais c'est fou parce que autant c'est bien fait, Autant ça, c'est pas... <rire> posé devant ah, posé Il y a devant. encore l'ancien logo Ils auraient pu mettre une petite plaque, un truc pour cacher... Euh... Ces deux vacanciers passionnés de mécanique ont ensuite euh, euh, pris la route pour rejoindre Biscaros dans les Landes. Voilà On passe tout de suite à En Bref de Jérôme, trouvé sur franceinter.fr Thomas, Oui. tu vois ce que c'est que le jeûne Oui, ce qu'on t'arrête de manger Est-ce que tu vois Thomas, ce qu'est le jeûne hydrique Pas du tout Hydrique Hydro, Hydro ouais. un Hydro, où tu un ne... Bois pas tu Ah putain, du coup les mecs boivent de l'alcool. Non non non non pas non, non, non, no, pas pas. C'est très compliqué quand même très vivre sans même Oui, vivre sans crois que normalement, un truc que c'est un truc crois. trois jours, je crois. Ouais, trois euh, jours, ouais. je crois. C'est un stage qui est proposé par Eric Gandon no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, un no, Et no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, et il y a une équipe qui les encadre, et en fait, ils essayent d'aller au bout de leurs limites. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas boire, ils ne vont pas boire, ils ne vont pas boire, et puis les médecins, tous les jours, ils vont les voir, ils vont faire, bon aujourd'hui, euh, vous allez boire un petit gobelet quand même, parce que sinon, la santé, machin, tout ça. Sauf que ce stage était mal branlé, les mecs n'étaient pas compétents, ils n'en avaient rien à foutre, et un jour, il y a une fille, bah, elle n'est pas venue le matin se, pr se présenter, et le médecin ne s'est pas dit, ah, elle a peut-être des problèmes dans la chambre. Ouais, Il s'est ouais. dit, ah, elle s'est pas présentée. Ouais. Et le lendemain, elle était morte. Parce qu'il faut boire. Il faut boire. C'est trop déjà, ouais. déjà plusieurs litres par jour. Et oui Et ne pas boire plusieurs litres sur plusieurs jours. Ah, ça fout la merde, hein. Ça fout la merde. Voilà. C'est-à-dire que, bon, bah voilà. Hein. <rire> On nous le dit, c'est que c'est pas une connerie. Hein. La première semaine, le jeûne est assez dur. Aucun des organisateurs ne prenait de nos nouvelles. On est vraiment livré à nous-mêmes. Et quand on a fini par venir de nouveau au point du matin et que l'on explique qu'on a été mal, qu'on cherche à comprendre, ils nous expliquent que c'est nous qui avons pas réussi à lâcher notre émotion et que c'était un mal-être physique et pas un manque d'eau. <rire> Les mecs, ils croient à fond dans leur truc. Ils disent non, non, non, non, mais. Non, non, c'est pas ça. Alors, euh, ils étaient accompagnés de naturopathes et tout ça. Oui, bien sûr. Bon, euh, à un moment, il faut bien se rendre compte que l'homéopathie, c'est pas un médicament <rire> et que boire de l'urine, ça guérit pas forcément. Et ne pas boire d'eau, euh, voilà, bon, bah, voilà, décès d'une femme de 44 ans, euh, après elle est allée au bout du truc quoi. On passe à en bref de catharsis, trouvée dans l'Est républicain. Ah, je l'aime bien celle-là. On, on, on dirait un sketch, euh, et pourtant je me suis renseigné, et, et c'est vrai, il y a des photos, donc je vais vous montrer des photos. Un matin, une dame se lève et ne voit plus son mari, et il y a une lettre, elle ouvre la lettre. Et sur la lettre, il y a écrit. Alors, attends, est-ce que j'en ai... ai plein le cul, je me barre. J'en ai plein le cul, je me barre, je vais me tuer. Ah. C'est un monsieur qui annonce son suicide. C'est un quadragénaire qui est sous assistance respiratoire. Donc normalement, il peut pas trop sortir de la maison. Ouais, ouais. ouais. Et il est parti. Donc elle, elle se dit, euh, elle le cherche quand même dans la maison et tout ça. Il n'a pas pris son téléphone portable, pas ses médicaments, pas de traitement, et il avait emporté un couteau avec lui. Et il dit je vais effectuer un geste désespéré dans sa lettre. Donc, euh, sa femme, on le saurait à moins, est paniquée. Bien sûr. Elle appelle la police et les pompiers. Et de là, c'est fou parce que les gens ont réagi au quart de tour. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des maîtres chiens euh, qui sont arrivés pour le chercher dans le bois. Euh, voiture, machin, chien et les militaires sont venus pour aider. Il y a un hélicoptère qui a survolé le, le bois. Tout le monde le cherche il ne trouve pas le mec. D'accord. Impossible de retrouver le gars. Au moment où ils ont décidé d'élargir les recherches à plus de la forêt, ils se sont rendus compte qu'il était chez lui. Il regardait la télé. Parce qu'en fait, finalement, il, a fait... il est arrivé dans les bois et il a fait... <rire> Oh, non. <rire> en fait, on sent pas. Et tout le monde était dehors en train de le chercher. Aïe aïe, aïe, aïe, le fric déployé pour ce gars qui est chez lui en train de mater les, la téloche, quoi. Bah bon, on l'a quand même emmené à l'hosto parce que euh, il va pas bien. Puis il change beaucoup d'avis. Du coup, oui, euh... bah, là, voilà, <rire> finalement, c'est pas une, un mauvais avis qu'il a eu, mais bon. Ouais. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Bon retour de vacances, Sylvain. Alors, Sylvain ne dira rien sur les vacances puisque on a déjà enregistré ses émissions. Euh... Ah mais oui, mais ça ressemble pas à ce que je vois là en plus, son décor. Non, c'est vrai. Du coup, Sylvain fera sa rentrée plus tard, et vous le verrez, à un moment. Il dira « Ah, je suis content d'être rentré !» Voilà Bonjour les badounettes. Bonjour, Dans la Bad News 121, à 6 minutes 30... Mais non, mais attends, mais c'est surtout que, pas de preuve Ça fond alors, ou alors ton ADN, mais... Ah bah tes larmes, je suppose, ouais. On parle d'ADN dans les larmes, et on se pose la question de si ça existe ou pas. Alors oui. Euh, alors, forcément, il y en a beaucoup moins que dans le sperme, hein, qui est par définition chargé de véhiculer via les spermatozoïdes, euh, l'ADN, mais quand même un peu, euh, puisque les larmes contiennent des cellules mortes. En plus d'eau, de sel, de glucose, de lipides, de protéines et d'urées. Ouais. Ce qu'il y a dans l'urine, ouais. Nous pleurons du pipi. Pleure, tu pisseras moins, disait mon père. Merci papa. Au revoir les badounettes. <rire> Au revoir, bon Je ne dirai pas. Merci beaucoup, Sylvain. On passe tout de suite à en bref de la cigale d'Air Chocobo fan de juin. Je pense qu'ils inventent des pseudos pour me voir galérer. En bref. Rappelez-vous la Banyu 143. Pour nous, c'est il n'y a pas si longtemps. Ouais. Toi, toi, toi qui montes les Banyu 143. La bad news de fin euh, La bad news de fin, c'est le... Euh, non, c'est pas le NFT, c'est l'enfant qui fait un, un réacteur nucléaire dans sa... Non, c'est le militaire torturé. Ah, putain, avec les avions et tout, là, ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, parce que j'ai monté ça il y a quand même deux mois, donc... C'est vrai. <rire> et en fait, euh, il nous a dit, bah, j'ai vu cette bad news, et j'ai un autre truc avec le même rapport, ça se passe aux états unis ah, Le <rire> sergent militaire Philippe Roach, dans le Michigan, a été frappé par un soldat parce qu'il allait... Passer euh, à un grade supérieur. Ils ont fait Ah, oh, hey, on va fêter ça! Eh oui! Regardons comment ils ont fêté ça. Ils ont pris un gros maillet en bois. Mais non! Taper dans la cage thoracique. Oh, oh. Regarde, il rit, hein! Il fait genre. <rire> merci, merci beaucoup. Ah, je crois qu'en fait j'ai une crise cardiaque. Ils l'ont tué? Et il n'est pas mort. Okay. Il passait euh, sergent. En fait, ça lui a fait euh, provoquer un arrêt cardiaque. Bah. <rire> enfin, un petit arrêt cardiaque, mais du coup, il est tombé dans les pommes et il s'est blessé à la tête en, en tombant. tombant. Il a eu six agrafes euh, pour, pour réparer euh, ce bobo. Euh, et le soldat qui le frappait avec le maillet a eu une amende de 1000 dollars de dommages et intérêts et à faire classer. Non, mais... Putain Pourquoi t'as un maillet comme ça dans l'armée Ça n'a aucun sens... Si, que... tu peux avoir le maillet, mais pourquoi le foutre dans la cage thoracique d'un mec La cage thoracique, tu tapes, ça casse Le principe, c'est que tu pètes des côtes quand tu fais un, un ouais. massage cardiaque. Donc, taper avec un maillet de cette taille, tu tues le mec Ah, oh, ils sont fous Tarés, complètement tarés Bah ouais, c'est ce que je pense un peu de l'armée. Mais bon, je sais que des militaires nous regardent, coucou D'ailleurs, même vous qui étiez sur des porte-avions autour de Toulon et qui avez mis euh, une vache sacrée dans une piscine, coucou je peux pas raconter. Ouais. Parce qu'il y a trop de trucs sur les militaires, et là, et en plus, ils sont en fonction. Ouais, ouais. Mais en dédicace, les gens se livrent. <rire> on les embrasse. Et on les embrasse. Et je sais que vous achetez des godes. La bagneuse perso de Thomas. Pas moi. Pas toi. Perso, oh. Quand j'étais jeune, pour soulager mon diabète, mes parents louaient une maison en montagne un week-end tous les 15 jours, dans un tout petit petit petit petit, je lis comme il a écrit, hein, village. On était genre 6 habitants. C'est même pas un village, hein. c'est même pas un hameau, hein. c'est deux, deux maisons, quoi. Le village de Bion, au-dessus de là, il balance tout. Hein. Ouais, ouais, ouais, Et on s'était fait amis avec deux habitants de là-bas, Bon, sur six, <rire> voilà. Une Anglaise du nom de Lilith et un mec du coin du nom de Christophe. On allait souvent prendre l'apéro chez eux, euh, chez l'un et l'autre, et on savait qu'ils étaient ensemble, même s'ils vivaient pas ensemble. Et euh, curieux comme j'étais, j'ai un jour remarqué une photo chez lui, de lui, avec une autre femme. Et je lui posais donc la question de qui c'était cette femme, et il me répondit « ma femme ». Je lui demande euh, s'il a deux femmes, vu que je voyais amoureux avec Lilith, j'avais 7-8 ans, hein, donc euh, voilà, et il me dit « non, mais c'est juste que j'ai plusieurs amoureuses, mais c'est normal, et moi, et moi bon, ben, du coup je cherche pas plus, et on prend l'apéro avec mes parents avec lui, voilà ». C'était vraiment un pote et on, on débarquait chez lui à n'importe quel moment et on prenait l'apéro. Un jour, nos parents nous laissent à la maison, dans notre maison normale donc pas à leur maison euh, tous les 15 jours, et ne reviennent que tard le soir, sans nous dire pourquoi. Quand on allait 15 jours plus tard dans la maison du week-end, quand on passait près de la maison de Lilith et Christophe, on ne s'arrêtait plus pour leur dire bonjour. Et alors je posais ma, la question à mes parents, parce que j'avais 8, 8 ans, et ouais. je disais, mais pourquoi on va plus voir Lilith et Christophe Je les aime beaucoup. Et là, ils répondaient, ils ont déménagé. C'est parce qu'ils sont plus là, ils ont déménagé. Les années passent. Et quand j'ai mes 16 ans, je repose la question à mes parents. Pourquoi ils ne nous ont pas prévenus du déménagement, et pourquoi j'étais pas là à leur départ Bah, et puis pourquoi on va pas les voir là où ils habitent maintenant Par exemple Bah ouais. Et mon père me dit alors, bon, ta sœur et toi maintenant vous êtes assez vieux. Et en fait, le jour où on est parti, c'était pour aller au commissariat, car on était les seuls à être au courant de la relation entre Lilith et Christophe. Donc Lilith était l'amante de Christophe, sa femme n'était pas au courant, et elle le faisait chanter pour de l'argent pour pas qu'elle qu dise tout à sa femme. Et donc un jour, il en a eu marre et il lui a mis une balle dans la tête. Oh la vache Ouais, d'accord. Je ne l'ai plus jamais revu. No shit D'accord. Voilà, voilà. Bad news, j'ai ouais. envie de dire. Eh hey, j'ai un TikTok Oh hein? Ouais, regarde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une arme horrible qu'a créée la Corée du Nord dernièrement. Une arme bactériologique qui permet de propager le coronavirus Voici l'arme, je l'ai en main. Donc on prend quelqu'un qui a le coronavirus et il vise quelqu'un qui n'a pas le coronavirus. <rire> voilà, des super vidéos. Donc euh, c'est en dessous. Et toi aussi, tu as un TikTok. Moi aussi, j'ai un TikTok, je fais des critiques cinéma vraiment très très détaillées. Et ce que j'aime ce bien, c'est que les gens ne comprennent pas le concept et ça fait des commentaires magnifiques de... Ah ouais, et les arguments Nos TikTok sont juste en dessous. Tous les matins à 9h30, depuis le... 13 septembre, retrouvez-moi sur Twitch avec Monsieur Poulpe pour l'émission Morning gallery Je comprends, c'est du verlan Ouais. Morning rigole Ouais. Ah. Tu peux aller plus loin même dans la réflexion. Je te laisse avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe Oui, oui, oui Marty, tu es dans une rustine. Tu es dans une rustine parce que énormément de choses ont changé cette semaine. Mercredi, on a un méga gros événement russe on est avec thomas et tout le falcon crew toute la journée en live de 11h à 18h voilà on sera euh, chez Arma team au début ensuite le live se fera chez moi euh, d'ailleurs nous à 13h on va jouer à un Gartic fun en vrai il euh, y aura dans les gens qui vont jouer je vais pas citer tout le monde mais déjà euh, little big whale mister mv ça vous va euh, Donc ça, ça sera de 13h à 14h, de 14h à 15h sur ma chaîne. On va jouer à Pokémon, enfin on va ouvrir des cartes Pokémon avec David K. Et ensuite, il y aura Florent Garcia et euh, Little Big Well qui vont chanter. Il euh, y aura euh, pff, plein de gens, voilà. J'ai craché de ouf. Donc ça, c'est mercredi toute la journée. Et du coup, Fraggle Spiel Melee aura lieu jeudi soir à 21h. Allez en bref, deux catharsis trouvées dans l'Alsace. Un homme de 32 ans euh, a envie d'apprendre à piloter. L'homme donc prend des cours, donc en gros, euh, bah, il pilote l'avion et à côté de lui, il y a un autre mec qui sait piloter l'avion aussi et il apprend tout ça. Et c'est un avion biplace, donc un tout petit avion et il vole euh, au-dessus de l'eau. Le mec a 65 ans. C'est un pilote chevronné, et l'autre a 32 ans. Il vole comme ça, et à un moment, euh, le mec de 32 ans, qui est au pilotage, il commence à faire piquer l'avion du nez pour aller vers la mer. Mais genre, euh, vite. Genre, il y va fort, quoi. Euh... Ouais, et l'instructeur dit, euh, euh, non, euh, attention, là, ça devient dangereux. Et là, le gars commence à dire, je veux crever. Je veux crever, on va tous crever, je, je vais nous foutre dans l'eau. Je vais nous foutre dans l'eau. Et là, le mec fait, ah non, euh, pas du tout, pas je... du tout. Moi, je vais c'est pas fait, mourir. Eh, oh, si, si, si, si, le mec, machin. Donc, le gars commence à prendre les, les, les commandes. Le mec, lui, il se il met à hurler. Lui mais ils lui... ont chacun de leur côté, les commandes. L'inspecteur oui. peut pas lui désactiver. bah En fait, là, l'inspecteur, lui, désactive. Ouais. Le mec voit qu'il a plus les commandes. Il se vénère. Et là, le gars, le gars, le repose, il fait, mais calmez-vous, calmez-vous. Et là, le mec fait, ah ouais, ah ouais. Et là, il ouvre la portière. Et il est mort. Juste lui, du coup euh, Juste lui. Le mec est allé euh, poser l'avion, il est méga choqué. Ils ont retrouvé le corps euh, dans l'eau du gars qui... qui avait des problèmes psychologiques. Oh, sans doute. Sans doute, mais, euh, mais voilà, quoi. Et B Alors, les gens recherchent la cause de la mort, et je pense que c'est une maladie mentale, hein, je pense. <rire> la cause de la mort, va bah, le suicide, hein, le les gars. Pêche. Et les mecs, quand tu fais comme ça dans l'eau avec un avion, bon, bah, tu euh, te noies, moment, tu... Voilà. un moment, voilà. voilà. C'est le moment promo, Thomas. Ok, bah, let's go. Oh, Thomas, bienvenue dans la vie, je... Ah bonjour, Foua. J'ai une énigme pour toi Ah Quel est le meilleur VPN NordVPN Attends, j'ai pas fini Ah Quel est le VPN qui a 5500 serveurs dans le monde NordVPN J'ai pas fini Ah pardon. Quel VPN permet avec un seul abonnement de connecter 6 appareils en même temps NordVPN Attends ah. Et même de téléphone portable Oui, NordVPN Non, attends, j'ai pas fini il sponsorise Bad News et il permet de délocaliser votre IP pour profiter de programmes étrangers bloqués en France. NordVPN. Attends, j'ai pas fini. Il n'enregistre pas vos données et ne vous surveille pas. La bande passante est illimitée. NordVPN. Attends, les employés de cette marque sont les plus gentils au monde. NordVPN. Attends, j'ai pas fini. Et ma réponse est un VPN. Je sais pas. Oh c'est perdu C'était NordVPN C'était pourtant évident oh, J'ai pas de clé, alors je vais jeter ce portable NordVPN était aussi accepté en réponse. Non, pardon NordVPN Oui. Oui. C'était aussi accepté. Da ok. Il est où le nom bah, Je sais pas, il était là tout à l'heure, mais... Euh... <rire> Il va reprendre l'émission. Ok. Bah là, ce qu'on vous propose, c'est deux heures d'abonnement plus quatre mois offerts. Avec une méga, méga réduction. Qui est inscrite quelque part, parce que ça change tous les mois. En bref, de Mélanie trouvé dans Actu.fr En bref. Ah le bon coin. De plus en plus de bad news autour du bon coin. Ben un homme, ben il est sur le bon coin. Il regarde, il cherche une, une bagnole. Parce qu'on lui a volé sa bagnole la semaine dernière. Et là il cherche et là il fait. Mais c'est ma voiture et s'est dit, mais oui, c'est ma voiture. Et les mecs qui lui volé ça avec Bagnol, ont volé sa bagnole, l'ont mis sur le bon coin euh, 15 jours après. Donc le gars donne rendez-vous au vendeur. Il dit, oh, la voiture, elle m'intéresse bien, bien, bien. Hein. Ouais. À quelle heure Où OK. Allô, la police ouais. Oui, à telle heure, là. <rire> bon, bah les mecs se sont fait arrêter. Hein. Bah voilà. Et l'autre, il a récupéré sa caisse, bon, pas bah, nickel. Voilà. 17 et 20 ans les mecs, il ouais. n'y a pas d'âge pour manquer de thunes. Il <rire> n'y a pas d'âge pour être euh, pas très malin. C'est quand même pas très malin comme braquage. Bah c'est vrai que voler la voiture et tu la vends ailleurs, ouais. c'est vraiment le bon coin et direct dans le même coin où tu habites. Tu sais quand tu te fais voler des trucs, il faut vraiment fouiller le bon coin parce que tu, très, la plupart du temps, tu retrouves les trucs dessus. Ah ouais Ah ouais Ah bah ouais. Vrai, avant, il fallait chez Cash Converter et ouais. maintenant, et maintenant, c'est le et bon coin. Quoi. On passe tout de suite à la bad news du jour. La bad news du jour qui nous est envoyée par François Albert, trouvée sur West France. Alors, cette bad news, Thomas, oui. elle est en deux parties. D'accord. Voici la bad news relatée dans la presse. Ok? Ok. Incident lors du barbecue. Un homme blessé au visage. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche dernier au village Beau Renon. Des amis ont organisé un barbecue et jouent à la pétanque Pendant le jeu, l'une des boules de pétanque arrive dans le feu. Dilatée par la chaleur, elle se désintègre. Et un éclat blesse sérieusement au visage l'un des convives. Un jeune homme d'une trentaine d'années, il a été transporté au centre hospitalier. Ouais, ok. Voici maintenant ce que nous dit François Albert. Ils ont édulcoré l'histoire en disant que c'est en faisant une partie de pétanque qu'une boule est allée dans un feu à côté, pas de chance Et elle a explosé Vraiment pas de chance pour toucher un homme au visage. Mais moi, j'ai la version détaillée de l'histoire. Ça se passe en Normandie. Effectivement, c'est une soirée, pétanque, sauf qu'il y a beaucoup d'alcool. Et très alcoolisés, ils ont une idée de génie. Mettre les boules de pétanque dans le feu et voir ce que ça fait quand ça sera bien chauffé. OK. Et il y en a un qui est encore plus de génie, il se dit Hé, hey, si pour la refroidir, je pissais dessus. Ah. Ça va faire de la fumée Oui, et ça va créer une différence de température. Un choc thermique. Un choc thermique qui a fait exploser la boule de pédanque. Les, les bouts de métal. Les bouts de métaux. Métal. Les bouts de métal. Yeah. Sylvain, à l'aide <rire> La boule explose. Ouais. Et il y a plein de petits morceaux qui partent dans tous les sens. L'homme euh, qui urinait ou qui était à côté se prend un morceau qui se loge dans son crâne en rentrant par l'orbite. Ah oh, putain de sa mère Il hurle de douleur, il est emmené aux urgences et il est décédé. Oh la vache Parce qu'en fait, il ne comprenait pas ce qu'il avait. Et en fait, sous l'effet de la chaleur intense, la peau s'est cautérisée direct. Du coup, il ne comprenait pas ce qu'il avait. J'ai un carton là, je peux peut-être le sortir, j'ai l'impression que c'est le beau, je vois un truc écrit. Euh, bah vas-y, vas-y. C'est pour mes lives Twitch, mais... C'est pour tes lives Twitch. Mais ça peut le faire. Parce que vraiment, c'est... Bon, y'a... Tout est dit, quoi. Euh, voilà. Tout est dit... Sylvain, euh... un truc à dire <rire> Abonnez-vous, allez sur Tipeee, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez sur Utip, achetez des vêtements, tout l'argent est utilisé dans la société Une Case En Moins pour fabriquer Fraggle Fraggelspiel, les live Twitch, etc., etc., etc. Merci à tous de nous suivre euh, et puis suivez-nous sur TikTok TikTok, YouTube, tout, voilà Instagram, Instagram euh, tout ça de... Merci à tous, à la semaine prochaine, mardi 17h45, envoyez-vous News à contact.unecaseenmoins.com À bientôt Ciao Pourtant Que